Euh, au lycée polyvalent pierre euh, des france Je me présente Marc je suis improvisateur du lycée. Cette année, on fait le H-Fun, H pour hybride, avec des gens qui sont en présentiel et des gens qui sont chez eux ou dans leur établissement scolaire et qui vont, via la plateforme Visio Agent, pouvoir sélectionner les ateliers auxquels ils veulent participer et pouvoir interagir à distance avec les animateurs via le chat. Les ateliers sont retransmis, il y en a un seul qu'on ne retransmet pas, qui fonctionne par système de petit tilo, donc on ne peut pas retransmettre celui-là, c'était trop complexe techniquement pour, pour une première version. Mais tous les autres ateliers sont retransmis, soit avec une caméra qui filme toute la salle dans son ensemble, soit en projetant l'écran seulement de, du PC. Au niveau départemental, on a eu aussi tout de suite la volonté de proposer quelque chose d'hybride, puisque ne sachant pas quel allait être le contexte au moment de du fun, quand on prépare un événement depuis la rentrée qui se déroule au mois de mars, on est obligé de tout prendre en compte. On avait déjà eu une première expérience avec la première journée d'accompagnement des référents numériques qu'on avait fait totalement en visio. Donc avec 200 personnes connectées, on en avait déjà fait une première expérience de ça. Donc là, au rebelote.